Bonjour, je m'appelle Stéphane Madimba, j'ai 24 ans, je suis étudiant à l'UCLI depuis maintenant 4 ans et là je suis en master en LLM, en International Business Law, à la faculté de droit. Euh, L'année dernière, du coup, dans le cadre de, ma, de mon dernier semestre en troisième année de licence, je suis euh, partie au Canada, à Sherbrooke. Euh, pas très loin de Montréal et euh, c'était très sympa. Au départ, ça n'était pas trop parce qu'il euh, y avait les restrictions de Covid, mais à la fin, on s'est très bien amusé et c'était une très belle expérience à vivre. Trois choses m'ont frappé pendant ma mobilité, déjà le climat, c'est que je suis allée pendant la session d'hiver, donc il faisait très froid. À un moment, il a fait moins 38 degrés de ressenti et il faisait très froid. Et au niveau enseignement, ce qui m'a le plus frappé, c'est la manière d'enseigner, la manière d'aborder les cours. Oui, j'avais cinq matières, alors qu'ici ici en France, je pouvais en avoir 12 par exemple par semestre et euh, on n'avait pas de TD, il n'y avait que des CM. On était moins tenus par la main comme ici à Lucli. Euh, c'est-à-dire on allait à la fac en sachant que on y va pour notre bien. Et une troisième chose, c'est que par exemple les jeudis, il y avait ce qu'on appelait les 5 à 8, c'est-à-dire de, de 17h à 20h du soir. Euh, les jeudis, euh, la fac se transformait en une sorte de boîte ou de bar où tout le monde festoyait, toutes les facultés organisaient quelque chose. C'est un peu comme les after-work d'ici, mais là-bas, ça se passait dans la fac. Oui, une anecdote en particulier, c'est lorsque j'ai failli perdre mes mains à cause du froid. On était en balade avec des potes. Et euh, dans un parc, il faisait hyper froid. On s'est amusé à enlever nos gants, à nous jeter dans la neige et tout ça. Et à prendre des photos, et à s'amuser à faire euh, l'ange dans la neige. Et euh, à un moment, je n'en pouvais plus. Mes mains étaient gelées. Gelées, gelées comme pas possible. Je ne savais pas quoi faire. Je sentais vraiment mes mains partir. J'ai eu un réflexe, c'est que j'ai enlevé ma, mon manteau et j'ai mis mes mains contre la poitrine pour me réchauffer. Mais sinon, je sentais vraiment mes mains partir. Ça, j'oublierai n'oublierai jamais. La photo souvenir, c'est celle qui s'affiche du coup à l'écran. Et là, ça fait partie des moments fun aussi qu'on a vécu là-bas, c'est-à-dire que la fac organisait des activités en plein air, des activités d'hiver en fait. Et du coup, là, on avait fait la luge. Personnellement, c'est la première fois que je vivaient dans un endroit aussi froid et faisaient des activités d'hiver comme celle-là. Et c'était vraiment très cool parce qu'on a ri, on s'est jeté par terre, il faisait très froid, on avait, nos pieds, nos orteils étaient gelés, mais on s'en fichait complètement et c'était vraiment un moment, un, moment, un moment génial où on a pu profiter, se relâcher et vivre intensément notre séjour à l'étranger.